Allez, fermez-vous. Allez, fermez Bonne et heureuse année 2019 à vous, chers abonnés de la chaîne. Alors, premièrement, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour l'année à venir, 2019, la réussite dans vos projets avec Unity, etc., tout ce qui va bien. Euh, évidemment, je vous remercie. On est maintenant plus de 7000 de mémoire. Donc, ça continue d'évoluer. Donc, encore merci. Et puis pour bien démarrer l'année, bah je vous propose un petit jeu concours tout simple comme on a déjà fait qui vous permettra de gagner trois formations d'une valeur de 199 euros. Bah vous l'aurez gratuitement, ça va être un tirage au sort pour trois abonnés de la chaîne. Donc pour ça, je vous invite à cliquer sur le formulaire qui est sous la vidéo pour le renseigner tout simplement. Et on fera un tirage. Au sort sur la chaîne euh, fin du mois alors je tiens à dire que pour vous participer c'est à partir de maintenant jusqu'au 15 janvier euh, le 15 janvier clôture euh, des inscriptions pour la participation et on fait un petit tirage au sort dans la foulée voilà donc je vais être court parce que bah, c'est la nouvelle année en tout cas je vous remercie encore et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo